Ah, cher ami Astro, bonjour et eh ben écoutez aujourd'hui on va parler d'un petit instrument que je me suis acheté très récemment alors c'est voilà dans sa petite boîte euh, c'est une lentille de barlow de la marque orion euh, version shorty x 2 voilà on va en parler tout à l'heure, en fin de vidéo, je vous explique comment euh, la monter, quels sont les types de montage qu'on peut faire avec. Alors, on va euh, passer par euh, une petite explication de qu'est-ce que c'est qu'une lentille de Barlow, à quoi ça sert, et comment ça marche. Pour la lunette, L'objectif, c'est une lentille et pour euh, le Newton, bah, c'est un miroir. Euh, ces dispositifs, hein, donc cet objectif, hein, que ce soit un miroir ou une lentille, c'est ce qu'on appelle un objectif, c'est un dispositif convergent. Je vous ai fait un petit dessin et on va regarder ça tout de suite. Vous allez mieux comprendre ce dont il s'agit. Alors, un dispositif convergent, ça va converger les rayons lumineux récoltés euh, en un point qu'on appelle le point focal. Donc ça, tout le monde euh, comprend, hein, c'est assez facile. Euh, ce point focal, il a une distance, hein, il est situé à une distance X hein, de, euh, ben de, de l'objectif. En ce qui concerne ma lunette de 70 mm, le point focal se trouve très exactement à 900 mm. Donc c'est ce qu'on appelle euh, une focale de 900 alors, euh, bah, qu'est-ce que va faire euh, le, le dispositif de Barlow bah, Le dispositif de Barlow, lui, il va s'intercaler entre euh, l'objectif et le point focal. Et il va euh, modifier la trajectoire, donc le trajet des rayons lumineux. Le dispositif de Barlow, c'est un dispositif qui est dit « divergent ». Hein, il n'est pas convergent, il est divergent. Donc il va euh, tirer les rayons dans un autre sens. Ce qui va faire que, bah, au final, ça va euh, reculer le point focal. Voilà. Ici. Et vous allez remarquer que, donc, désormais, il y a donc un angle focal totalement différent. Hein. Je ne vous, vous ai pas parlé de l'angle focal. Dans, euh, sans la lentille de Barlow, l'angle focal il est ici. Et avec la barre l'angle focal, il est ici. Donc on a un angle beaucoup plus fermé. Ce qui fait que, au final, euh, si on veut récupérer une, ben, un objectif de 70 mm hein, en son extrémité, hein, si on prolonge euh, les, euh, les traits lumineux euh, de, cette, euh, de ce nouvel angle focal, eh ben, on va s'apercevoir qu'on est obligé de, de, de, de tirer hein, le, la distance focale à deux fois la distance euh, focale euh, initiale, hein, dans le cas d'une Barlow x2, bien sûr, attention. Avec une Barlow x3, eh ben, ce serait donc une distance focale x3, voilà. Tout simplement. Donc le dispositif de Barlow va euh, simuler une distance focale euh, résultante. C'est comme si on avait un instrument deux fois, trois fois plus long ou 1,5 fois plus long. Alors il existe des barlots fois, fois 4, x 6, enfin est, tout est possible et imaginable. Hein. Voilà. Euh, alors bien sûr du coup ça va influencer la distance focale, ça va influencer quoi Ça va influencer le calcul du grossissement. Ici j'ai un oculaire de 25 mm. On va calculer le grossissement de ce de cet oculaire, hein. si on met l'oculaire ici sur l'instrument, tel qu'il est là, avec une distance focale de 900, et ben on va faire 900 divisé par 25. Ok Voilà, et, et ben donc du coup, si je rajoute une barre l'eau fois 2, vous allez... Vous avez vite compris que euh, ma distance focale, qui ne sera plus de 900, elle sera de 900 fois 2, hein, donc 1800 mm, 1 mètre 80. Donc le grossissement avec mon oculaire de 25, ça va être donc 1800 divisé par 25. Donc le calcul, finalement, il est beaucoup plus simple qu'il en, en a l'air. On va simplement multiplier le grossissement par 2. On multiplie la focale par deux, on multiplie le grossissement par deux, voilà. Donc vous allez me dire ouais super, super, super, super, parce que du coup euh, avec une barre fois x6, imaginez le truc, hein. je vais multiplier par 6 le grossissement de mon oculaire de 25 mm, waouh, trop bien, j'ai un instant, euh, voilà, je vais prendre celui-là, hop, bah non je vais plutôt prendre celui-là, oui celui-là, très bien, 10 mm, vous vous rendez compte? Avec une focale de euh, 5400, hein, avec euh, une barle au x6, hein. je vais avoir un grossissement de 540 fois avec ça. 540 fois. Voilà, je mets une barle au x6, je mets ça, j'ai 540 fois en grossissement, un truc de. J'ai la patate en grossissement, je vais pouvoir voir tous les détails sur Jupiter, je vais pouvoir voir tous les petits cratères, les, les rainures, les faillées, tout ça sur la Lune. Hein, des trucs mais non, magnifiques, comme si j'y étais. Ben, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout comme ça. Parce qu'il y a juste un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est que la barre elle ne peut pas modifier l'ouverture de votre instrument. Hein Vous avez des... Qu'est-ce qu'il y a, Maurice Tu viens dire bonjour bon, Oui, ne mettez pas dans la caméra, là. Tu veux hein remettre ton petit nez Oh, ton petit nez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon dieu. Allez. Euh, Maurice, qu'est-ce que je disais euh, Je disais que oui, je disais que vous avez des limites qui sont inhérentes à votre instrument, que la Barlow ne peut pas modifier. Euh, la Barlow ne peut pas s'affranchir de ses limites. Alors les limites, Maurice, tu es en train de tirer sur le câble du téléphone. Hein, du micro. Alors si tu as un truc à dire, tu me le dis. Non, t'as rien à dire, tu me dis câlin. Bon, euh, qu'est-ce que je disais Oui, donc il y, y a un grossissement maximum et un grossissement minimum sur un instrument. Comment ça se calcule et à quoi ça correspond, ces grossissements Est-ce qu'on les a euh, choisis un peu au hasard ben Non, pas tout à fait. Euh, du coup, euh, le grossissement minimum et le grossissement maximum, comment est-ce qu'on les calcule Théoriquement, ils sont fournis avec votre instrument. Quand vous l'achetez, euh, vous avez des recommandations. Mais c'est facile à calculer et puis euh, surtout... À comprendre. Hein, pourquoi est-ce qu'il y a un minimum Pourquoi il y a un maximum Et bien, Tout simplement parce que vous avez deux optiques à prendre en compte. Vous avez un, le diamètre de votre objectif ou de votre euh, miroir. Hein. Donc ça, c'est une caractéristique physique qu'on ne peut pas ignorer. Et la deuxième caractéristique physique qu'on ne peut pas ignorer, c'est votre œil. Votre œil, il a une pupille. La pupille, elle se dilate. Quand elle est dans l'obscurité, elle se contracte quand elle est à la lumière. donc nous on est astronome, donc on va plutôt s'intéresser à la dilatation de la pupille. La pupille d'un être humain adulte, en moyenne et en général, ça reste des statistiques, euh, dilate à 6 mm. 6 mm de diamètre. Donc ce qui veut dire que euh, toute image qui sortirait de ce diamètre de 6 mm, ben, c'est de la lumière perdue. On est d'accord. Hein donc ce qu'il faut, c'est surtout utiliser euh, un grossissement. Euh, qui va vous amener un maximum de lumière sur un maximum de la surface de la pupille. Alors pour euh, calculer le grossissement minimum de votre instrument, vous allez faire le diamètre de votre objectif, là, c'est 70 mm pour euh, la lunette, divisé par 6 mm, donc la taille maximale de dilatation d'une pupille humaine dans l'obscurité, 70 divisé par 6, ça nous fait 11,66666. Euh, donc 12, c'est le grossissement minimum, x12, c'est le grossissement minimum qui va exploiter toute la surface de ma pupille. Si je prends un grossissement en dessous de 12, par exemple, euh, x5, je vais avoir une image en sortie, une pupille beaucoup trop grande en sortie. Et donc, euh, je vais avoir... Moi, j'ai ma, ma pupille de 6 mm et puis je vais avoir autour de ma pupille de la lumière qui va sortir du champ de ma pupille parce que j'aurais pris un grossissement trop, euh, trop faible. Donc je ne vais pas profiter euh, de cette lumière et je vais perdre de l'information. Donc x12, c'est pour ma lunette attention, calculez euh, le vôtre également. Alors après, vous avez le grossissement maximal. Le grossissement maximal. Euh, quand vous allez grossir une image, vous allez avoir en sortie un diamètre pupillaire très, très, très, très, très, très, très, très, très petit. Plus vous grossissez et plus le, la taille en, en sortie va ouais. être petite. Alors morphologiquement, euh, on s'accorde pour dire qu'un être humain normalement constitué adulte, a un euh, une perception pupillaire euh, qui ne peut pas descendre en dessous de 0,4 mm au niveau de la taille de l'image qui va venir frapper sa pupille. En dessous de 0,4 mm, il n'y a pas assez de lumière, c'est comme si on était aveugle. Hein. On va perdre en qualité et puis on va s'approcher tout doucement vers euh, le noir le plus total, l'absence totale de perception. Donc bah on fait le même calcul, 70 mm pour ma lunette divisé par 0,4, ça nous fait 175. Donc le grossissement maximum que je pourrais utiliser, c'est 175 fois. Hein si je prends plus, je risque d'avoir une taille euh, donc de sortie en pupille inférieure à 0,4 mm et je vais rien voir. Donc, du coup, vous comprenez bien qu'une Barlow x6, un oculaire 10 mm avec le grossissement de 540 fois, c'est totalement dérisoire. On ne verra rien. Mais rien du tout. Nada. On est aveugle. Voilà. Donc, calculez votre grossissement max et votre grossissement minimum pour votre instrument en utilisant euh, les caractéristiques physiologiques de l'œil 6 mm en dilatation et 0,4 mm l'image la plus petite qu'on puisse recevoir voilà ce qui est, qui est fait donc vous allez pouvoir déjà calculer le grossissement maximum donc la barlow maximum par rapport à vos oculaires hein. donc j'utilise une barlow qui est dimensionnée par rapport au jeu d'oculaires que j'ai hein, et à mon instrument et à mon œil voilà a dit euh, pourquoi est-ce que j'ai parlé d'un grossissement minimum puisque vous me dites bah oui mais les barlots ça fait que x2 x3 x4 x5 ben bah, c'est à dire qu'il existe aussi des, des, euh, des lentilles euh, bon, je sais pas si ce sont des lentilles de barlots mais en tout cas c'est des lentilles qui ont un, une focale négative et donc qui vont euh, non pas augmenter la distance focale, mais réduire la distance focale. C'est ce qu'on appelle aussi des réducteurs de focale. Alors les réducteurs de focale, il y a des réducteurs x 0,5, x 0,7, x 0,8, soit, soit 0,9. Euh, voilà. Donc il existe, euh, comme pour les euh, barlots euh, agrandisseurs, il y a aussi des systèmes réducteurs. Donc du coup, vous avez le maximum en grossissement et le minimum en grossissement pour choisir soit un réducteur, soit un agrandisseur de euh, distance focale adaptée à votre instrument. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, euh, je me suis posé aussi la question à un moment donné, est-ce que voilà, j'ai une, une barlow de 1,5 ici, c'est la barlow de 1,5 qui a été fournie avec la bête, si je mets ici ma barre x2 dessus, est-ce que j'ai une barlow x3 Bonne question Bah ben oui. oui Oui, oui, vous avez une Barlow x3. Donc on peut profiter... On peut euh, profiter d'une Barlow sur une Barlow. C'est tout, tout simple, c'est tout con. Hein. J'ai une Barlow x3. <rire> Et puis surtout, surtout, euh, utiliser des formules optiques identiques. C'est mieux. Sur le site web que j'ai vu, on conseillait d'avoir des formules optiques identiques pour assembler des barlots sur des barlots. Voilà. Ce qui peut éventuellement se comprendre, effectivement. Puisque des fois vous avez des, des barlots avec un, un système de doublé, de triplé, de, de trois, deux optiques, trois optiques ou optiques simples. Donc euh, voilà. Euh, alors, euh, qu'est-ce que j'allais dire du coup euh, Alors bah oui, on va parler de ma, de ma barlot Orion, marque Orion. Euh, formule shorty x2 euh, on va pouvoir la monter de trois façons différentes trois façons différentes alors la première façon elle est bah, très simple vous avez votre instrument votre renvoi coudé vous avez votre barlo, vous mettez votre barlot vous avez ensuite votre oculaire 25 mm voilà vous la mettez dessus, vous sécurisez bien sûr. Donc là ici vous avez un système x2, tout à fait classique, hein, puisque j'ai doublé ma focale. Maintenant vous avez une autre façon de poser la barre Alors vous avez vu que la barre je l'ai mis en sortie du, euh, de, du renvoi coudé. J'aurais pu aussi retirer le renvoi coudé mettre directement avec ensuite l'oculaire par dessus là on sait pareil hein. voilà. c'est pareil que ça voilà. ça c'est aussi euh, x2 hein. mais attention maintenant ce que je vais faire c'est que entre ça et ça je vais mettre mon renvoi coudé voilà au lieu de faire ça, je fais ça et là du coup je vais pouvoir jouer sur le tirage le tirage qui est ici c'est le tirage et en jouant sur le tirage je vais pouvoir atteindre une barre l'eau x 3 à peu près donc là du coup avec ce montage-là, j'ai une barre x3. Donc voilà, j'ai deux barre en une, x2 et x3. Sympa Donc 50 euros. Voilà, mes amis, en ce qui concerne cette barre Orion. Euh, dernière petite chose. Maintenant qu'on sait tout ça, euh, juste une petite recommandation. Ne vous laissez pas influencer euh, par euh, une personne euh, qui vous dit euh, Voilà, moi j'ai une super Barlow, super géniale, tu devrais la prendre, euh, voilà, c'est magnifique, elle fait ci, elle fait ça, etc. Donc ne vous laissez pas influencer non plus par euh, des YouTubeurs comme moi, par euh, une publicité euh, tapageuse sur Internet ou dans un magazine spécialisé. Où, ce qui est important, c'est que euh, vous ayez une barlow qui fonctionne avec votre instrument. Et donc, euh, quand vous demandez, quand on vous explique que tel ou tel barlow fait ci ou fait ça, essayez de savoir sur quel matériel il a été testé pour dire que ça fait ci ou ça fait ça. Quelle est l'ouverture, quel est le rapport, le rapport FD de l'instrument qui a été utilisé euh, Il est évident que... Euh, euh, une barlow euh, super génial machin pour, euh, euh, pour euh, ma lunette sera pas forcément super machin pour euh, un, un, un Newton euh, 250 euh, mm ou je sais pas moi un instrument de 400 mm ou ou même euh, une lunette de, de 50 mm hein, une plus petite donc ce qui est important c'est de tester le matériel de l'essayer avant alors, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir dire « Bah écoutez, envoyez-moi un jeu de Barlow et puis je vous renvoie celle qui ne me convient pas et je garde celle qui me convient. » Ça C'est effectivement impossible à faire sur les sites internet d'achat à distance euh, ou même chez un opticien. Vous pouvez dire oh, « je, euh, je, je vais vous prendre tout un lot de Barlow, je vous les ramène demain. » Je ne pense pas qu'on puisse vous laisser faire ça. Par contre, ce qui est, à, ce qui est possible de faire, et c'est là tout l'intérêt des, des clubs d'astronomie et des rassemblements d'astronomes, de, euh, c'est qu'à certaines occasions, vous avez peut-être euh, la possibilité d'essayer les barlots euh, des uns et des autres ou faire directement une idée. Euh, voilà, voilà, en ce qui concerne les barlots, euh, que dire d'autre Et bien tout simplement que si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre là, en bas, parce que je vous rappelle que YouTube et la chaîne 7900, c'est avant tout un, un réseau social euh, destiné aux astronomes amateurs. Donc toute critique est bonne à prendre, toute euh, expérience est bonne à savoir. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si, euh, si vous avez peut-être un, un point de détail à apporter à ce que je viens de dire ou si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez ben, pas à approfondir euh, et à laisser vos sources, euh, des liens euh, vers d'autres sites internet, ou même votre site euh, YouTube si vous avez fait une belle vidéo sur euh, les lentilles de Barlow et, et qu'il y a des informations intéressantes à récolter en plus. Moi je vous dis euh, mes chers amis astro, à très bientôt, et surtout, eh ben, gardez l'œil à l'oculaire wow.